Lorsque j'appuie en haut à droite, je vais avoir une série d'informations sur les trois petits points. Euh, un des éléments qui est intéressant, c'est les données du capteur. Donc, si j'appuie sur les données du capteur, ça me donner toutes les informations lorsque j'ai fait mes tests ou lorsque j'ai utilisé la sphéro, donc la distance, la vitesse, et ainsi de suite, que je vais avoir qui sont disponibles pour que je puisse en faire l'analyse ou que je puisse regarder certaines choses. Donc, l'emplacement peut être très intéressant parce que ça permet de vérifier après coup est-ce que ma sphéro a vraiment fait un carré ou n'a pas fait un carré.